Bonjour à tous, donc, bienvenue dans cette quatrième leçon de piano donc, euh, dans laquelle nous allons pouvoir apprendre la suite des notions des accords que nous avons commencé à entamer donc, dans la leçon numéro 3. Donc, je nous ai donné quelques petites notions donc, avec un petit exercice et euh, comme je le disais, c'est davantage euh, combiner l'apprentissage, littéral encore une fois avec l'apprentissage technique le positionnement des doigts pour une bonne progression et justement pour un engouement au niveau du jeu donc voilà euh, en intro donc de cette vidéo j'ai pu vous montrer en fait euh, le chant gloire à l'agneau que j'ai joué dans la gamme de do et euh, en vous montrant donc comment jouer ce chant là je vais également vous vous expliquer davantage donc la notion des accords à quoi ils correspondent et comment les jouer donc le premier accord en soi, donc de la chanson est l'accord de Do vu que nous sommes dans la gamme de Do deuxième accord Sol majeur Gloire. Fa majeur Do, pardon. Gloire, fa. À l'agneau, sol. Je rends gloire, do. Sol. Gloire, fa. Do. Gloire, fa. À sol. La, nous Je vais refaire la marche, donc en appelant les accords par les numéros, donc par la nomenclature, comme on a pu voir au précédent cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc correspondant au numéro de, de, de l'accord dans la gamme. Donc le numéro du degré. Donc dans la gamme de Do. Nous sommes sur le Do qui est le 1. Nous allons sur le Sol qui est le 5, gloire, le Fa qui est le 4, le Do qui est le 1, gloire, le Fa qui est le 4, l'agneau, le Sol qui est le 5, on commence une fois, gloire, Do qui est le 1, le Sol qui est le 5, qui est le 4, un, re, do qui est le 1, le fa qui est le 4, a, le sol qui est le 5, a, la myu, et le do qui est le 1. Voilà. Donc une marche qui est différente de, de celle que j'ai pu nous montrer dans le précédent cours. Donc, justement, avec cette marche-là, vous êtes capable de pouvoir jouer, on va dire, votre premier chant qui est Gloire à l'ingo, avec la succession d'accords que je vous ai donné. Donc, encore une fois, observez bien le positionnement de mes doigts. Donc, vous pouvez le voir au niveau, au niveau du, du, du, du clavier virtuel, les notes qui sont enfoncées. Do. de suite là le jeu, je l'ai fait Donc, pour ceux qui se souviennent petit mémo je l'ai joué en accord plaqué, donc j'ai plaqué simultanément toutes les notes maintenant cette même marche là je peux la faire en arpèche je rends gloire, gloire. même marche en arpège donc montrer en accord plaqué plaquage simultané et en arpège voilà pour ce petit chant donc notre premier chant que vous pouvez jouer donc, dans la gamme de Do donc en jouant les accords que je viens de vous montrer donc nous, nous allons bifurquer justement sur l'approfondissement des, des notions des accords donc à savoir que en accord il y a deux types d'accords principaux, donc qui sont les accords majeurs que vous savez déjà faire aujourd'hui, et les accords mineurs. Maintenant, comment différencier euh, au niveau des, des, du positionnement et également du, du son les accords majeurs des accords mineurs donc, On va prendre simplement comme exemple l'accord de Do, c'est un, un accord facile, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un accord de Sol pour un peu justement nous aider à, à travailler ça. L'accord de Sol, comme nous avons pu le voir, se compose de Sol, Si et Ré. Après, je le double par rapport au positionnement que je nous ai montré. Mais en soi, l'accord de base, il est composé de Sol, Si et Ré. Voilà. On se souvient bien de la fondamentale, de la tierce et de la quinte. Donc, Lorsqu'on regarde l'espacement en fait, entre chacune de ces notes, lorsqu'on fait déjà, souvenez-vous, ça c'était dans le premier cours que je l'avais abordé, c'est que entre le sol et le sol dièse, nous avons un demi-ton. Entre le sol dièse et le la, nous avons un demi-ton. Donc un demi-ton plus un demi-ton est égal à un ton. Okay? On se souvient de ça. On garde ça à l'esprit. Je me repositionne sur mon accord de sol. Et lorsque je regarde en fait les intervalles entre ma fondamentale et ma tierce, on va compter ensemble. Donc nous avons donc de sol à sol dièse, un demi-ton. De sol dièse à La, un demi-ton. Donc ça fait un ton. Plus encore, nous avons de La à La dièse, un demi-ton. Et de La dièse à Si, un demi-ton. Donc au total, nous avons quatre demi-tons. Et lorsque nous, bah, nous calculons tout ça, nous avons en fait un intervalle de deux. De deux tons. Parce que Un demi-ton, un autre demi-ton, un autre demi-ton, un autre demi-ton, et nous avons deux tons. Donc entre la fondamentale et la tierce, nous avons un intervalle de deux tons. Et même, nous allons compter maintenant la distance entre ma tierce et ma quinte. Donc, vous savez pour mémoire que le si dièse n'existe pas. Ouais, si dièse n'existe pas. Il n'y a pas de note noire, il n'y a pas de dièse. Et le do bémol non plus n'existe pas. Voilà. Voilà. Et donc, en soi, nous avons ici un demi-ton. Rappel de la première leçon. Un demi-ton entre le si et le do. Entre le do et le do dièse, nous avons encore un demi-ton. Et entre le Do dièse et le Ré, nous avons un demi-ton. Voilà. Un demi-ton. Un demi-ton. Et un demi-ton. Vous pouvez le voir ici. Donc, l'accord majeur se caractérise par ces intervalles-là, voyez. Entre la fondamentale et la tierce, vous avez deux tons. Ça, c'est la particularité de l'accord majeur. Là, pour exemple, l'accord de SOL. Vous allez, je vais le marquer justement en en-tête pour bien comprendre. Un accord majeur, donc. Il y a une, une, une, un intervalle, une distance entre la fondamentale et la tierce qui est de deux tons. Et à contrario, l'accord mineur, donc, qui pour le sol se compose comme ça, par définition, c'est donc la note tierce que nous allons, ce qu'on appelle diminuer. Encore une fois, je vais marquer les définitions en en-tête pour bien comprendre et pour que ça puisse rester. Un accord majeur. Et pour transformer un accord majeur en un accord mineur, nous n'avons qu'à diminuer la tierce. Donc par définition, le fait de diminuer consiste à, euh, donc à, à, si vous voulez, à reculer une note d'un demi-ton. Regardez, On recule donc la tierce d'un demi-ton ça nous donne un accord mineur vice versa je pars d'un accord mineur donc Sol mineur ici pour aller vers un accord majeur enfin transformer un accord mineur en accord majeur je n'ai qu'à augmenter la tierce donc la tierce qui est ici le fait d'augmenter consiste simplement à pouvoir euh, décaler la note d'un intervalle vers l'avant Donc j'ai augmenté la note, ma tierce, j'ai diminué ma tierce. Notre exemple sur l'accord de Do. Nous avons l'accord de Do majeur. Où est ma tierce C'est ma note de Mi. Que j'ai diminué. Et qui est transformée tout d'un coup en accord de Do mineur. Vice versa, dans l'autre sens. J'ai mon accord de Do mineur. Et je veux le jouer en un accord de Do majeur. J'ai des cas augmenter ma tierce, donc qui est ici mon Mi bémol, mon Ré dièse. Troisième exemple, l'accord de Fa. L'accord de Fa majeur, Fa, La, Do. Ma tierce, je veux faire un accord de Fa mineur. Ma tierce, qui est le La, que j'ai diminué et qui me donne l'accord de Fa mineur. Fa mineur, Fa majeur. Un dernier exemple pour la L'accord de Sol. On l'a déjà fait, donc on va faire l'accord de, de Mi. De particularité, donc, l'accord de Mi, il y a une dièse dedans. L'accord voilà. de Mi qui se compose de Mi, Sol, dièse et Si. Donc vous allez voir que l'intervalle est toujours valable, l'intervalle que je vous ai expliqué juste avant est toujours valable pour l'accord majeur D'où la particularité donc, de l'accord de mi qui est composé de mi majeur qui est composé avec une dièse, voilà. mi majeur, je veux donc trouver mon accord de mi mineur, je diminue ma tierce qui est le la bémol, mi mineur, mi majeur, Mi mineur. Voilà. Particularité. Vous avez pu le voir. Il y a une variante. Accord majeur. Accord mineur. La petite particularité, c'est au niveau de l'énonciation. C'est lorsqu'on par défaut, lorsqu'on parle d'un accord. Par exemple, on dit l'accord de Do. En général, lorsque c'est un accord majeur, on ne le précise pas. On le sait d'office. Lorsqu'on dit, je fais un accord de Do c'est automatiquement un accord de Do majeur. Mais lorsque je précise, je fais un Do mineur, mais là, on sait que c'est un accord de Do mineur. Donc Dans l'énonciation, en général, quand on parle de fait l'accord de Fa, c'est un accord de Fa majeur. Accord de Fa majeur. Je fais un Sol, c'est l'accord la de Sol majeur. Et lorsque je vais préciser, Sol mineur, c'est l'accord de Sol mineur. Sol mineur, voilà. Do majeur, Do mineur. Ré majeur, Ré mineur. Mi majeur, ou Mi, comme on vient de le dire, Mi mineur. Fa, Fa mineur. Sol, Sol mineur. Et un dernier pour la route, l'accord de la, la, la mineur, voilà. Petite notion très importante justement, encore donc euh, la, la notion liée aux, aux accords, voilà divisée en, en, en trois parties pour vraiment que ça soit, que ça qu'on puisse apprendre étape par étape en soi et pour bien comprendre pour que ça, pour qu'on qu puisse être à l'aise justement avec cette notion là. Voilà, la notion des accords. Donc là, je vous ai appris la différence entre les accords de majeur et les accords mineurs. Au niveau, donc euh, par définition, au niveau des intervalles. Donc vous verrez que en barre de description, je vais vous mettre donc, un outil qui est très très très bien étudié, qui a été vraiment bien fait par les personnes qui l'ont fait. C'est tout simplement un dictionnaire donc, euh, numérique des accords dans lequel vous avez. À avoir une colonne qui vous permettra de définir par exemple l'accord que vous voulez apprendre. Vous mettez par exemple l'accord de Do et vous allez voir au dessus sur le clavier virtuel donc, de cette application, sur le, ce site, sur ce lien, qui vont vous montrer directement bah, les touches à enfoncer pour pouvoir faire l'accord de Do, les touches à enfoncer pour pouvoir faire l'accord de Ré, l'accord de Mi, ainsi de suite, pour que vous puissiez vous familiariser avec les accords. D'accord Les accords, voir comment, comment comment ils se composent, comment Comment également trouver les variantes Il y a beaucoup de variantes d'accords. Là, on a parlé des deux principales. C'est l'accord majeur et l'accord mineur. Mais il y en a encore d'autres, des, des cinquièmes, des diminués, etc. On ne va pas rentrer dans ces choses-là. Encore une fois, étape par étape. On va juste, pour, euh, pour finaliser cette vidéo ensemble, refaire donc le chant dans l'introduction « Gloire à l'agneau dans la gamme de do, pour que vous puissiez encore... Vous familiarisez avec le déplacement et avec justement le nom des accords. Gloire à dans la gamme de Do. Première partie en version plaquée. sol A, la you, Do. une dernière fois en arpège Sol Fa Do Fa Sol Do Je vais nous l'énoncer en nomenclature en numéro 1 5 4 1 4, 4, 5, 5, 1, 5, 4, 1, 4, 5, à la 1, Donc je nous laisse sur ça, sur cet exercice-là. Ces notions encore d'accord, accord majeur, accord mineur, la marche en plaqué de Gloire à l'agneau, la marche en arpège de Gloire à l'agneau. Donc avec ça vous avez de quoi faire pour pouvoir vraiment, peaufiner le positionnement, peaufiner la notion des accords majeurs, accords mineurs. À la prochaine vidéo, on va pouvoir Voir une, en troisième partie, justement, commencer à, à comprendre, en fait, comment, euh, enfin, le lien entre les gammes et les accords. Justement, je ne vais pas encore rentrer trop de notions. Mais c des, ce sont des notions qui sont vraiment importantes à comprendre et à connaître afin d'être à l'aise dans son jeu. En tout cas, que le Seigneur nous aide dans, dans cet apprentissage-là. encore une fois, ces, ces, ces cours-là sont pour encourager... Les frères et sœurs, encourager tout à chacun à progresser dans l'apprentissage, pouvoir honorer le Seigneur dans, dans, à travers les instruments de musique. Et en n'oubliant pas que justement, ces dons, ces talents-là, c'est Lui qui nous les donne, c'est Lui qui nous fait grâce de ça. Et à Lui toute la gloire et la louange. À bientôt. Bon courage dans l'apprentissage et que le Seigneur nous garde.